Salut tout le monde, c'est Jiane. notre jeunesse a du talent. Et je suis très heureuse de participer à cette organisation. Ensemble pour la jeunesse, c'est un concept créé par les jeunes et pour les jeunes. De nombreuses surprises vous y attendent. Bonjour la famille, c'est Mata. Alors, on se retrouve le samedi 22 mai à 10h sur le live Ensemble pour la jeunesse. Ensemble pour la jeunesse qui est un événement créé pour les jeunes et pour les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Stade. Ensemble pour la jeunesse, c'est un concept qui a été créé par les jeunes. Il y a de nombreuses surprises. Salut à toute sa famille, c'est Maman, retrouve-moi le samedi 22 mai avec tous les autres. On va fonctionner, on va faire des trucs ensemble pour la jeunesse, pour les jeunes, par les jeunes. Tu connais, ça se donne, c'est la fête. Et on vous attend nombreux, alors restez connectés. On vous réserve de nombreuses surprises. Restez connectés.